Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons voir les mécanismes d'expansion avec BASH. Les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre les mécanismes d'expansion avec BASH en abordant les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une expansion avec BASH Quel est le processus d'analyse qui conduit à une expansion BASH Comment BASH découpe une ligne de commande en ses mots respectifs alors tout d'abord, voyons ce qu'est une expansion avec bash. Alors en bash, une expansion est un mécanisme qui transforme un mot en un ou plusieurs arguments qui seront alors passés à la commande. Alors voyons quelques exemples d'expansion. Donc le tilde va être remplacé par le chemin absolu du home directory de l'utilisateur, et le étoile par exemple est remplacé par la liste des fichiers contenus dans le répertoire courant. Voilà, donc comme ça, echo tilde, voilà, donc on voit que le tilde a été remplacé par le home directory de l'utilisateur, et echo étoile, à ce moment-là on voit qu'on a affiché l'ensemble des répertoires justement euh, l'ensemble des fichiers pardon, du répertoire courant. Alors voyons maintenant quel est le processus d'analyse qui conduit à l'expansion de commandes. La première étape d'analyse euh, d'une ligne de commande, qu'elle soit incluse dans un script ou en mode interpréteur, va être de découper la ligne en ses mots respectifs en s'appuyant pour cela sur un séparateur. Alors par défaut, le séparateur est l'espace, mais comme on va le voir plus tard, il est contenu dans la variable donc $IFS. Voilà, celle-ci. Alors, une fois identifié, chacun des mots est analysé à son tour et expandu pour produire des arguments. L'expansion est donc une transformation capable de créer des arguments à partir de mots particuliers. Donc, pour cela, prenons donc un autre exemple. Dans cet exemple, on va saisir deux mots qu'on passe en argument à la commande écho avec le premier qui sera a comme ça, a hein, à, à accolade. 1,2b, et le deuxième va être un autre mot. Voilà, comme ça. Et on verra, du coup, que ces deux mots vont en réalité produire trois arguments qui sont a1b, a2b, et un autre mot. Et le mot, du coup, a, accolade, 1,2b, lui, va être expandu en a1b et a2b. Voilà. Donc, passons de suite à l'exemple. Donc là, je fais a, accolade, 1,2b. Voilà. Un autre mot. Pardon. Un autre mot. Voilà. Et là, on voit bien, effectivement, que ça a été expandu en trois arguments consécutifs qui sont là. Alors, comment on va le voir il existe huit grands types d'expansions qui sont possibles. Donc il y a les expansions d'accolade, l'expansion de tilde, l'expansion de variables et de paramètres, l'expansion arithmétique, la substitution de commandes, le découpage de mots, l'expansion des noms de chemins, et pour finir la substitution de processus. Alors abordons maintenant comment Bash découpe une ligne de commande en ses mots respectifs. Alors Bash va identifier un mot à chaque fois qu'il trouve un séparateur. Alors, et le séparateur par défaut correspond à un caractère d'espacement parmi un ou plusieurs espaces, un, une ou des tabulations, pardon, ou éventuellement une nouvelle ligne. Et pour afficher le séparateur en cours, c'est très simple, on fait juste printf, voilà double cote pourcentage Q on dit slash N pour aller à la ligne voilà et ici on met l'IFS voilà comme ça voilà et on voit effectivement ce que je vous disais donc un espace le anti-slash-t correspond à une tabulation et le anti-slash-n correspond à un retour à la ligne. Donc, notez, cela dit, que les espaces qui seront entre double quotes ou entre simple quotes ne sont pas considérés comme des séparateurs. Et il en est de même si les espaces sont échappés. Alors, prenons quelques exemples. Donc, dans ce premier exemple, on va créer le script displayArgs.sh dont le but va être d'afficher un par un ses propres arguments après que Bash les a identifiés par découpage. Ce script sera alors utilisé pour illustrer beaucoup d'autres cas de figure que nous allons voir. Et une fois écrit, on passera en argument de ce script plusieurs mots combinant des double-côtes, des simples-côtes, des retours chariots et des espaces échappés pour voir comment il s'affecte le processus d'affichage. Donc tout d'abord, écrivant notre script, donc vim tmp display voilà, Donc je démarre mon script avec un shebang comme d'habitude, donc n égale 1 for opt in Arobase do. Donc là, je démarre ma boucle sur l'ensemble de mes arguments. Donc là, je fais argument numéro, donc pourcentage D, de points, pourcentage S, anti-slash N, voilà. Donc là, ici, j'affiche le compteur, donc, dans la boucle, voilà. Plus 1, voilà, hop, donne voilà, Donc là, je sauvegarde 2.wq, et là maintenant, j'exécute mon script, tmp display par exemple, a, b, donc ça, jusqu'ici, c'est normal. Ici, donc j'utilise la commande printf pour afficher c et d, mais séparer les deux par un retour à la ligne donc comme ça voilà donc le retour à la ligne correspond au anti slash nd voilà donc là je fais un espace e f j'échappe donc un espace j'échappe l'espace h et là ici je mets i j voilà qui de la même manière en fait sont deux lettres qui sont cette fois-ci contenues dans des simples cotes voilà donc ici on note l'espace hein, donc qu'on a entre deux doubles cotes et donc là, on va compter le nombre de caractères donc, qui ont été reconnus. Et on s'aperçoit bien effectivement que les espaces qui sont entre apostrophes, entre guillemets, ceux qui sont échappés, ne sont pas considérés comme des séparateurs. Car ici, on a bien A et B. voilà. Donc C et D ont également été considérés comme deux mots différents, car le anti-slash N fait partie du dollar IFS. Hein, il est là. voilà. Après, on a E et F. Là, on voit que E et F, pour le coup, n'ont pas été séparés, car justement l'espace, en fait, est, est entre double cotes. De la même manière, G et H, le fait qu'on ait échappé l'espace, donc le, le système détecte que tout ça est un seul argument, voilà, et I et J, de la même manière, on est dans des simples cotes. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Euh, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https://coders-skills.fr à bientôt